C'est tout fou, fais pas le con, je suis en train de picher Béber c'est moi Mais je suis pas un sanglier putain Oh le con il m'a niqué la jambe putain Oh le con putain Je viens d'effourrailler sur tout ce que je vois Pinard dans les fouilles mes douilles J'emmène le gars sur le champ de bataille Ça va partir en couille Je suis à deux 5 dans les veines Ça c'est le minimum Casquette et fusil de chasse sur l'épaule Avec ça je suis un homme Ma bonne femme fait coûte dans la trogne, trois jours clique les barres, on bouffer. Ouais, faut qu'ils soient en forme. On va piter du sanglier, de la biche, et même du fuck Mon métier, c'est de réguler, et je suis gonflé à bloc. Le bin a fait Pas vu, Pinard, Pinard, Fuzi, shoot Pinard, pas vu? putain, merde, c'était un scout oh, merde. Pinard, fusil, pas vu, Pinard, Pinard, fusil shoot Oh my god, les premiers alcoolons de France Nous ne sommes pas des chasseurs, nous pratiquons l'art de la cinégétique En fait, nous sommes des écolos, <rire> c'est tellement logique Tous ces bobos paranos, je les ferais marcher à la trique Ces défenseurs des animaux nous font tourner en mourir chevaux de magnifiques serres, qui se font déchirer en lambeaux. Oh, c'est vraiment super. Nous sommes les garants de la tradition de nos défunts pères, depuis l'homme de gros manons leur <coughs> euh, leur bière, Bakizai niquez, leur bière. Sur son cheval, le droit comme un île. le roi des conquistes en château. Pinard, barbare, chaud Ils traquent le cerf dans ton jardin Ils sont complètement hauts Pinard, fanfare, poignard, caviar Pinard, barbare, chaud Faut les arrêter tous Les premiers alcoolons de France Ils débarquent dans nos forêts Bourrés comme des coins À l'affût de la moindre goutte de sang Peut-être que ce sera tien. Qu'ils soient montés sur leurs chevaux Qu'ils se traînent dans la boue Ces salauds armés jusqu'au croc Sont complètement fous il même des meufs qui s'y mettent, et elles emmènent leurs mioches Dans le biberon du gamin de l'agneau, les dans ses poches Des balles de fusil de chasse qui résonneront dans sa tête Quand son grand-père est méché, le fondra avec Le binaire par les Putain merde c'était un scoop Oh merde Pinard fusil, pas vu Pinard, Pinard fusil, shoot Oh my god oh Les premiers Macron le de France Et pour pourquoi toi, pourquoi Les premiers macros Les premiers macros Les Le Pinard ouais, Le dans Les veines, ça Les le minimum. Les <rire> C'est ah. oh. <rire> cosplay de fou ah, bon. Vas-y Oh merde <rire> Action Oh putain merde Ah. Le n'a pas fait voir les compus il dit non, il ne pas plus. je t'en les animaux le roi des Allez, chargez, gonflez un bloc là Pinard, fusil, pas vu, pinard, pinard, fusil, chose Pinard, fusil, pas vu, putain, merde, c'était un secours